veux pas faire de pause dans ta vie. Ce, cette situation, tu m'expliques, vient, vient me raconter en sous-jacent que tu ne veux pas sortir du, de l'emploi du temps que tu t'es fixé. Que tu ne veux pas sortir de, de, de l'itinéraire que tu t'es fixé. Tu tiens, tu tiens totalement à, cette, à cet emploi du temps parce que... Ok. Parce que ça, si, tu, si tu sors de tes balises, si tu sors de ce chemin, si tu sors de ton plan du temps, c'est l'irrationalité. Et l'irrationalité, c'est ce à quoi te connecte directement cet enfant. Et puis, je pourrais te dire aussi, elle t'offre elle la possibilité de faire une pause. Elle t'offre la possibilité de, toi, aller voir comment tu fonctionnes dans tout ce qui sort de ton cadre rationnel. La culpabilité est juste là pour masquer ça. La culpabilité, c'est une sorte d'anesthésie que tu mets pour ne pas voir que tu es aussi un être irrationnel, que tu es aussi un être qui est autre qu'un mental avec des jugements sans, sans négatif. Euh, avec des plans... Tu es aussi un être qui ne se conçoit pas, un être qui ne... Comment je pourrais dire ça de manière plus claire Tu es un être qui ne, qui ne peut pas se, se mettre en case, qui ne peut pas se mettre en cage. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais, la culpabilité, c'est vraiment une stratégie de contournement pour aller voir ton irrationalité, tes émotions. Et si, si je renvoie l'information dans le groupe, on a quoi mmh. Mmh. Sortir des cases, ça, ça ne veut pas dire perdre sa valeur. Sortir des cases, ça veut dire redéfinir son échelle de valeur. Redéfinir qu'est-ce qui est bon pour moi. Accepter le renouveau de, accepter le renouveau des expériences, de nouvelles expériences pour pouvoir nous pour pouvoir toi nous sentir te, oula, Pour pouvoir j'ai du mal avec les pronoms. Pour pouvoir toi te sentir à l'aise dans de nouveaux dans de nouveaux draps, à l'aise dans tes nouvelles baskets. Accepter l'expérience c'est te sentir euh, c'est te sentir vivant. Voilà, merci pour ta question Sarah.